Bonjour et bienvenue sur cette mini-capsule, la deuxième capsule dédiée à la résolution d'un système d'équations euh, du premier degré. Cette fois-ci, on va regarder la méthode par combinaison, donc deuxième méthode pour résoudre un système d'équations. On va reprendre le même système d'équations que dans la capsule précédente. Donc 2x plus 3y égale moins demi et 3x moins 2y égale moins 18. Alors ici, je vais travailler sur les x. Mon objectif, ça va être qu'il y ait le même chiffre devant chacun des x. Ce qui serait le plus simple à faire, ça serait de multiplier en haut par 3 et de multiplier en bas par 2. 2x fois 3, ça ferait 6x. 3x fois 2, ça ferait 6x aussi. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va multiplier toute la première ligne par 3. Donc, au lieu de 2x plus 3y égale moins demi, on aura 6x plus 9y, 3 fois 3, hein, égale moins demi. 11 fois 3, 33. Et ensuite, la ligne du dessous, la deuxième égalité, je vais tout multiplier par 2. Donc 3x moins 2y égale moins 18, multiplié par 2, ça va me donner 6x moins 4y égale moins 36. Et maintenant que j'ai ces deux égalités-là, la solution va être très simple, puisque si je prends la ligne du dessus en bleu et que j'enlève la ligne du dessous, quelque part, on va avoir 6x moins 6x, ça va faire 0, ça va s'annuler, et on n'aura plus que des y. Ça va donc me donner une équation du premier degré à une inconnue. On va donc faire une soustraction entre ces deux égalités. 6x plus 9y moins 6x moins 4y. Attention, très important, c'est un bloc qu'on prend, 6x moins 4y, donc on n'oublie pas les parenthèses. Tout ça va être égal à moins 33 demi moins moins 36. Encore une fois, hein, c'est moins 36 qu'on prend, donc faites attention à vos signes. L'erreur d'inattention peut être très rapide dans ce genre de circonstances. Une fois qu'on a cette égalité, on peut tout simplement voir que 6x moins 6x vont s'annuler. Et à gauche, il va me rester 9Y plus 4Y. Moins moins 4Y, hein, plus 4Y. Et tout ça va être égal à moins 33 sur 2, plus 36. Et 36, c'est 72 sur 2. Hein. On met déjà tout sous le même dénominateur. Ça va nous simplifier la vie. Donc maintenant, si je calcule, je vais avoir 13Y égale 39,5. Pour retrouver la valeur de Y, tout simplement, il faut que je divise 39 39,5 par 13. Et ça va me donner Y égale 3,5. Donc, on vient de trouver la valeur d'une de nos deux inconnues. On a déjà fait les trois quarts du travail. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester à faire On va prendre une de nos équations de base et on va remplacer y par la valeur qu'on vient de trouver. Donc, 3x moins 2y, ça va devenir 3x moins 2 fois 3,5. Ça, ça sera égal à moins 18. Ça nous donne quoi Ça nous donne une équation du premier degré qu'on va pouvoir résoudre simplement. On a 3x moins 3 égale moins 18 ce qui nous amène à 3x égale moins 18 plus 3, c'est-à-dire moins 15, et du coup, x égale moins 15 divisé par 3, x égale moins 5. Donc vous voyez, on retombe bien sur nos pattes, hein. on a pris le même système d'équation que tout à l'heure, par contre, avec une méthode différente, on arrive bien à retrouver x égale moins 5 et y égale 3 Alors, Vous avez sûrement remarqué que pour la plupart d'entre vous, cette méthode-là paraît peut-être plus simple que la méthode par substitution dont je parlais dans la capsule précédente. Euh, C'est important de connaître les deux méthodes, parce que selon le système d'équation, il y aura peut-être une méthode qui sera beaucoup plus simple que l'autre. Donc ça, vous allez pouvoir plutôt réussir à l'identifier avec la pratique. Hein. Quand vous aurez un système d'équations à résoudre, essayez un petit peu au brouillon, commencez à faire par substitution, commencez à faire par combinaison, et vous allez voir qu'il y a sûrement une des deux méthodes qui va s'avérer plus simple que l'autre. Donc si la consigne ne vous impose pas de méthode, utilisez celle qui vous paraît la plus simple, et qui vous permettra d'avoir le plus confiance en vous, pour résoudre ce système d'équations sans faire de faute d'inattention.